Pour commencer Florence, c'est voilà, tout simplement de savoir avec quoi tu aimerais repartir de cette session, qu'est-ce qui est urgent et important pour toi et euh, je suis là pour te servir au mieux. Oui, merci Lingen. Bah écoute pour moi, ce qui est euh, vraiment euh, urgent et important pour moi, c'est de ne plus avoir peur de me montrer, d'être visible. Parce que, euh, bah, parce que voilà je suis dans une activité où, finalement, bah, j'ai envie de connecter avec les gens euh, que je veux euh, accompagner. Et, euh, mmh. et voilà Je pense que là, maintenant, il euh, faut que je sorte de mes blocages là-dessus. Yes. <rire> Est-ce que ça te va si, si, si on, on rentre dans le vif du sujet, surtout que tu es dans le thème de la parentalité on... On, oui. on y va, on y va, cash? Oui, on y va, cash. Okay. Qu'est-ce qui pourrait, euh, qu'est-ce que tu aurais potentiellement vécu dans ton enfance, dans l'éducation que tes parents t'ont donnée, qui ferait qu'aujourd'hui tu as plus envie de te cacher, d'être discrète plutôt que euh, de monter sur scène et d'accepter la lumière? Ben, J'ai souvent eu l'impression de devoir euh, me faire toute petite, toute discrète pour ne pas poser de soucis. Mmh. Est-ce que tu as le souvenir comme ça de quelque Quelque chose que tu as vécu dans ton enfance où il fallait que tu sois discrète pour ne pas créer de soucis ben, Mes parents, ils se disputaient beaucoup parce qu'ils bon, se sont séparés quand j'étais petite. Et, euh, et comme en plus, je n'étais pas forcément euh, désirée à la base, ben, du coup, j'avais l'impression d'être la cause de leurs soucis. Mmh. Ce qui fait que, ben, comme il y avait beaucoup de disputes, je me disais « c'est à cause de moi ». Donc, moi, j'essayais de m'adapter, de ne pas trop euh, créer de problèmes. À la fois, quand j'allais chez mon père, ben, je me disais discrète. Mmh. Et puis, euh, voilà, un petit peu dans toutes les sphères de ma vie, c'était comme ça. Donc, à la fois, j'ai ce côté-là très discrète et puis à la fois, j'ai un côté qui peut… Euh, où j'ai envie de donner, je me suis plus à l'aise, euh, par exemple, avec les enfants, mais je ne sais pas pourquoi avec les adultes, c'est <rire> beaucoup ouais. plus difficile pour moi de me montrer, d'exister de, ouais, de, quelque part. <rire> ouais, ouais je comprends. Um... Justement, avec ces enfants, à ton avis, pourquoi tu es un peu plus euh, toi-même Est-ce que derrière, tu n'as pas envie de leur faire passer un message Oui, c'est possible. Tiens, tu vois, je n'avais jamais vu les choses comme ça. Ben, le message, c'est qu'ils comptent, qu'ils ont de la valeur, qu'ils existent, qu'ils ont des choses super en eux. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est quelque chose que... Euh, Ouais, que j'ai envie de leur, euh, leur transmettre, leur communiquer. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'accompagne les parents, parce que euh, bah, j'ai envie déjà qu'eux-mêmes, en adultes qu'ils sont, bah, ils sachent qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont des choses à donner, et qu'à travers eux, leurs enfants grandissent dans, une, euh, dans cette atmosphère de confiance, de, de, euh, que leurs parents leur montrent qu'ils existent, qu'ils sont, mm -hmm. sont importants pour eux, etc. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que ce que tu penses pour eux, tu le penses pour toi Est-ce que inconsciemment et consciemment, tu considères que tu as de la valeur, tu as du potentiel, que tu peux faire des belles choses euh, Oui, je pense que j'ai du potentiel. En fait, d'un point de vue intellectuel, je le sais, mais dans les faits, j'ai souvent des blocages. En fait. mmh. Je sais que j'ai envie de faire plein de choses, que j'ai le potentiel pour le faire, mais euh, dans les faits, ça ne se fait pas toujours. Parce que mmh. j'ai ce petit truc. Et dernièrement, en fait, on a eu un échange euh, lors d'une immersion. Et euh, j'ai compris que euh, je mettais plus souvent les autres en avant, en fait. Les mmh. autres en valeur que, que moi-même. Tu vois, j'ai déjà de l'émotion. Mmh. Donc, c'est vrai que, ouais, c'est plus facile pour moi de mettre les autres en valeur que, que moi-même, en fait. Mmh. Voilà. <rire> Est-ce que c'est un travail que tu as déjà fait euh, en thérapie, peut-être avec un psy, une psy ou pas Oui, oui oui, je suis euh, je suis je, je, je me fais accompagner et euh, oui, euh, j'ai à différentes reprises bah, compris des choses si tu veux. Et je pense qu'en fait, euh, j'amène des choses, j'avance, je comprends beaucoup de choses, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'ai pu t'apporter ce sujet pour autant maintenant, j'ai envie de dépasser ça. Mm et d'être plus dans des choses concrètes en fait qui me montrent que c'est pas parce qu'il y a ça en fait que je peux pas aujourd'hui euh, exister si tu veux bien tu ça. vois bien je ça. Pense que, ouais je pense qu'aujourd'hui euh, <rire> c'est enfin je suis contente hein, la thérapie c'est bien mais euh, je pense qu'aujourd'hui bah, j'ai besoin de sortir un petit peu de <rire> deux euh, bon ben bah, <rire> voilà il Là, dans mon enfance, et maintenant, c'est bon, je suis une autre personne et je, ça fait ouais. partie de moi, mais j'ai autre chose j'ai des choses à donner, à offrir et, et okay. je ne veux plus que ça me limite, en fait. Mmh. <rire> Donne-moi peut-être un ou deux éléments de réflexion en plus pour que je puisse comprendre un peu le travail que tu as fait, si c'était à l'aise, pour que justement, euh, après, avec plaisir, euh, je t'aide à, à partir de cette session avec un plan d'action qui soit... À la fois utile, écologique et à la fois euh, qui t'aide à, à incarner pleinement qui tu es. Qu'est-ce que ces euh, thérapies t'ont apporté comme conclusion qui pourrait m'aider à mieux te comprendre mmh. bah, le, La conclusion, c'est que, effectivement, j'ai toujours cherché à m'adapter partout où j'étais, que j'ai cherché à ne pas faire de vagues parce que, euh, ouais, voilà, j'étais tout le temps, en fait. Euh, j'ai pas voulu prendre ma place, j'ai pas voulu. Euh, mais c'était une manière en fait de. de euh, finalement, j'avais peur de, de déranger, si tu veux. Ouais. Et, okay. euh, et aussi, euh, bah, dans ma construction de vie d'adulte, en fait, j'ai souvent eu une mauvaise estime de moi. Mais ça, ça je l'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup avancé. Euh, là-dessus et aujourd'hui je sais que voilà c'est j'ai enfin euh, j'ai quand même évolué sur plein de choses euh, mais concrètement bah, là tu vois maintenant je suis dans une sphère entrepreneuriale c'est une nouvelle sphère pour moi donc euh... <rire> donc <rire> j'ai d'autres challenges en fait <rire> à dépasser euh, mmh. notamment voilà le côté être visible sur les réseaux et pas avoir peur de déranger pas mmh. avoir peur de vendre mes services parce que mes services je le voyais comme euh, enfin je le voyais un peu, j'ai un peu la confusion entre qui je suis et ce que je propose, en fait. Et du coup, c'est comme si je le lis à mon identité, mmh, c'est voilà. un tout un mélange, en fait. Euh, sur, euh... Ouais, voilà. Mmh, je ne sais mmh. pas si ça répond à ta question. Oui, mais... si, si, si, top. <rire> ouais. Ouais, ouais, merci en tout cas déjà de, de partager ça en, en toute vulnérabilité. Ça, euh, ça montre à quel point tu as envie d'avancer, ça montre à quel point tu as déjà fait un travail, et je peux que te féliciter dans ce sens-là. Euh... Est-ce que tu en as parlé à tes parents de ce sujet euh, Oui, enfin pas, pas au niveau euh, du, de l'entrepreneuriat, non, pas du tout, mais j'en ai déjà parlé avec ma mère, pas bah, plus pour chercher à comprendre un petit peu dans mon histoire, mon chemin, mm. pourquoi bah, elle avait fait un, dé, un déni de grossesse aussi, pourquoi… Enfin, euh, d'essayer mm. plus de comprendre, mais pas je ne l'ai pas relié à ma vie d'aujourd'hui, si tu veux. Parce mm. qu'à la fois, pour elle, bah, je fais plein de choses quand même qui qui montre euh, que j'avance enfin, dans ma vie, mmh. fait plein de choses qui montre que j'avance, mais sans que j'ai toujours ce petit blocage. Mmh, mmh. Et avec euh, ton papa euh, Non, j'ai pas eu beaucoup euh, l'occasion de de parler euh, avec lui. Non, non, c'est vrai. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être nécessaire parce que inconsciemment, sinon, ça restera toujours quelque part de d'entendre. Clairement, de la part de ton père, te dire euh, que non, en fait, tu le dérangeais pas. Ou euh, au contraire, que tu le dérangeais vraiment, mais que en ayant une réponse claire et nette, ça te permettrait d'avancer. Est-ce que tu penses que ça peut être utile ou pas euh, Oui, je pense que ça peut être utile. C'est ouais, peut-être euh... ouais, peut créer le moment, créer l'occasion qui n'est pas évident. Un moment où il serait disponible, seul, à l'écoute. Ouais, ouais, ouais. en ouais, tout cas ouais. un exercice que je peux te proposer déjà que j'ai entendu parler c'est que tu peux écrire une lettre à ton père sans mmh. qu'il la lise c'est vraiment euh, entre toi et toi mais tu l'écris comme s'il la lisait et ça peut être aussi un exercice que, que tu peux faire euh, pour potentiellement aller euh, discuter avec lui parce que le temps il, il le prendra s'il si comprend que c'est important pour ça oui mmh. ah, oui cool. ouais. Euh, donc ça c'est un, un travail de fond. Maintenant si on va un peu plus à, à, à un niveau entrepreneurial, tactique, stratégique, mon, montre-moi peut-être en partant de, de personnes qui t'inspirent et que que tu pour qui tu as une certaine admiration. Dis-moi euh, comment t'aimerais être entrepreneurialement parlant, idéalement si tu avais plus aucune peur, aucune croyance. Euh, et que tu étais totalement libéré de, de certaines de tes blessures, à quoi ça ressemblerait ta vie entrepreneuriale d'un point de vue visibilité euh, Ça ressemblerait à. Ben, en fait, je ferais euh, régulièrement des vidéos où je me dis. Enfin, euh, où, où clairement ben, j'ai un message à donner, quoi. J'ai un message mmh. et. Enfin, euh, je, je me cacherais plus, en fait. Euh, mmh. Et. Et tu vois, là, j'organise un événement où pour moi, c'est facile parce que j'invite je, je, des intervenants euh, et c'est facile pour moi de, de, de, de les inviter, de leur, euh, leur euh, de me proposer, de partager ce qu'eux ont à donner. Mais j'ai également envie de faire une intervention, donc ça ressemblerait à bah, « ok, bah je sais ce que j'ai envie de donner et je vais le donner ». Euh, parce que c'est aussi euh, j'ai aussi des choses à donner, tu vois. Est-ce que, du coup, tu as prévu une intervention euh, Oui, mais tu vois, je okay. bloque un petit peu. <rire> sur, euh, je bloque un peu sur bah, qu'est-ce que j'ai à donner, tu vois, alors qu'en fait, j'ai plein de choses à donner, mais dès mmh. lors que je réfléchis, bah, qu'est-ce que je veux leur dire ce jour-là bah, Je ne sais plus, je suis perdue, je ne mmh. sais plus. Okay. peut Alors, ça, ça j'ai trop de choses dans la tête, je ne sais pas. Oui, <rire> ça, ça se prépare en amont de toute façon. Oui, ça ne oui. pas de venir sur scène et, et d'improviser. Euh, là, par exemple, si on le préparait en express, euh, ton intervention, es... qu'est-ce qui te tiendrait à cœur Tu aimerais parler de quoi euh, bah, De la manière, en fait… Euh... Pratico-pratique en fait au quotidien de se connecter avec ses enfants, de se connecter à soi en fait, c'est-à-dire dans les échanges, les interactions, que euh, des fois en fait on, on, on est trop speed dans notre quotidien et on oublie en fait que ça peut être des échanges simples et intentionnels, de prendre le temps de se poser, euh, ouais, de. De se poser pour parler avec ses enfants quand on a quelque chose à leur dire. Des fois, en fait, on fait mille choses en même temps, on oublie okay. qu'ils sont juste des enfants, en fait, et que. Okay. Et puis du okay. coup, ça demande aussi de se poser soi-même pour réfléchir à ce qui est important pour soi, euh, ce qui est comprendre ses besoins. Parce que des fois, voilà, on mm. attend à ce que les enfants ils comprennent nos besoins, mais non, ils ne sont pas. Okay. Euh, Là, imaginons que tu donnes cette intervention. Est-ce que ce serait plus ta tête qui parlerait, ton cœur qui parlerait euh, Qui est-ce qui donnerait cette intervention, ta tête ou ton cœur Ce serait bien un, un mélange des deux. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire euh, ma tête qui se euh, qui dirait bah, avec quoi ils, veulent re ils, ils pourraient repartir, Enfin, quelles sont les clés concrètes en okay. fait. Et puis mon cœur pour partager des exemples aussi que j'ai okay. vécu et si tu devais uniquement faire une intervention avec le cœur et sans la tête, de quoi tu aimerais parler De quel sujet Quel sujet te tiendrait à cœur, justement euh, Le sujet, si c'était que mon cœur qui parlerait, c'est de... de ben, avant d'avoir des enfants, on avait un rêve. Enfin, quand c'est voulu, hein, bien sûr. <rire> on avait un rêve. Et, euh, et aujourd'hui, euh, si notre quotidien ressemble plus à... Euh, une souffrance en fait, euh, c'est qu'il y a là c'est le temps de s'arrêter, c'est le temps de se poser et, euh, et, de, et de voir qu'est-ce qui est important pour nous, est-ce qu'on veut passer à côté de nos enfants, est-ce qu'on veut passer à côté de soi dans sa vie au quotidien, et, euh, et qu'en fait bah, le temps passe vite et euh, ouais qu'il est temps de se poser, c'est pas euh, sortir de la souffrance et qu'on n'est et et qu pas obligé de souffrir quand on est parent aussi. Mmh. Ouais. Mmh. Entre ces deux sujets, euh, lequel euh, t'aurais le plus envie, au fond de toi, de t'exprimer euh, bah, Tu as entendu deux sujets, du coup, tu as entendu quoi <rire> le, le, le premier sur, euh, sur plus le rôle parental et le deuxième sur plus le rôle de prendre soin de soi. Ah, bah de prendre soin de soi, oui, oui, mmh. oui. Et pourquoi tu ne partirais pas avec ce sujet plutôt qu'avec le premier sujet que tu t as présenté euh, bah, Je ne sais pas. En fait, euh, je pense que j'ai plein de sujets en tête. Et du coup, je, des fois, c'est difficile de choisir. Ouais. Et qu'en fait, je peux partir simplement d'un constat qui est euh, ben, des fois, les parents ils souffrent au quotidien et ce n'est pas ce qu'ils avaient voulu. Et donc, euh, partir ouais. avec le, ouais, ce côté cœur, en fait. Parce que c'est euh, fina... bah, bah, que... ouais, finalement, c'est ça qui fait que j'ai compassion des parents. Mmh. Que... Mmh. Et euh, je te fais réfléchir sur ça parce que parfois, on a envie de compenser un manque de légitimité, d'assurance, de est-ce que ce que je vais dire est utile par des choses plus intellectuelles, pr pratico-pratiques. Et parfois, il ouais, faut oui. le faire, hein mais euh, puisque ton sujet de départ c'est justement cette peur de, de briller de te mettre en avant est ce que ce serait pas l'occasion de faire d'une paire de coups de faire une présentation où tu ne parles pas de selon telle recherche et telle recherche et montessori nanana oui. c'est vrai ça part vraiment que de toi oui. c'est que sur toi évidemment au service des autres et que tu assumes pleinement que c'est un partage d'expérience, c'est un témoignage. Et par ce biais-là, tu peux carrément leur dire en mode inception, bah, vous voyez ce que je fais avec vous là C'est inconfortable, mais ça fait partie de quelque chose. Quoi ce que tu fais est en soi une démonstration de ce que tu enseignes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois, oui. C'est... Euh... Ouais, je le je le reçois comme finalement être vrai, parce être authentique, parce qu'en fait, dans le quotidien, bah, des fois on n'ose pas dire ce qui est vraiment au fond de soi, en fait. Et mmh. euh, en le faisant, bah, j'autorise les parents à être vrais avec eux-mêmes, mmh. à parler de ce qui les qui, qui euh, les, les anime, ce qui enfin, qu les fait souffrir au quotidien, mais qui qu ne s'arrête pas. En fait, ils ne s'arrêtent pas pour le, pour le dire, pour le voir et pour, pour s'en occuper. Mm. Ouais, Parle-moi d'un rêve que tu aurais potentiellement, euh, entrepreneurialement parlant ou pas d'ailleurs, euh, qui est tellement inconfortable que tu n'en as même jamais parlé à ton mari tellement tu en as un peu honte. Est-ce que tu aurais ce type de rêve euh, un rêve où j'aurais un peu honte Ouais, wow, Ou tu dis non, mais là, je, je, les gens vont rigoler si je dis ça, donc je ne vais pas en parler. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un rêve, mais j'ai beaucoup envie d'aller vers les entreprises et de proposer euh, mes services pour accompagner les parents d'entreprises, mais ce n'est pas un truc dont j'ai honte de parler. Ok. Alors, il ouais. y aurait quoi comme rêve euh... Tu vois, il y en a, par exemple, ils veulent faire une, une, une conférence à Bercy devant 30 000 personnes. Quoi. Toi, est-ce que tu aurais ce genre de truc à toi Non, <rire> pas encore. <rire> non, j'avoue. Euh, non, non, attends, je pars de, je pars de loin là. Mais <rire> on pense qu'on qu prenne euh, une petite minute juste de réflexion. Je te laisse ouais. une minute pour y réfléchir et tu me dis ce qui, ce qui vient. Si, si, peu, si, euh... si, si, si, mon rêve, ce serait de faire le en fait d'allier euh, de, de faire des sketchs avec mes enfants ma famille qui illustreraient euh, des scènes en fait du quotidien de la, ouais voilà mm. wow. et, et ce serait donné devant ce serait une pièce de théâtre euh, bah soit en vidéo même en vidéo euh, s'ils si sont ok euh, de faire des petites vidéos avec eux euh, de ouais ouais en fait, une fois, on avait fait un petit sketch dans un camp famille et ça. Et en fait, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, ah, et ah, voilà. Et je pense ah, que de voilà, parler du quotidien de... avec eux, ça serait encore euh, plus euh, top, en fait. Okay, mmh. Génial. Et ça serait quoi la portée de, de ces vidéos ou de ces sketchs <rire> Bah, C'est de dédramatiser les choses aussi et, et puis de permettre euh, peut-être aux parents de réaliser, de prendre conscience en fait, de de, bah, de sortir de leur tête en fait et puis de se dire ah « ouais, ah oui, ça donne ça en fait, ah ouais non mais là, faut qu'on arrête ». Mais, mais, mais... quels quel parents ouais. et combien de parents Ah, euh, la portée euh, en nombre de parents, euh, je ne sais pas, là, là tu me challenges <rire> C'est le concept ah, oui. du rêve, c'est il faut que ce soit un truc genre carrément euh, inconfortable et où tu dis c'est même pas possible en fait. 1000 parents Je sais pas. Là, ça me paraît pas possible comme ça. Donc euh... Ouais. Et, et quels seraient les, les bénéfices d'atteindre ces 1000 parents à travers euh, ces sketchs hum... Le but, c'est de repartir avec quelque chose qui, qui, qui t'anime vraiment, tu vois. Ouais. C'est-à-dire un bénéfice pour moi ou pour eux Ouais, pour toi, pour toi. Alors euh, pour eux, pour eux j'en doute pas. Mais pour toi, euh, pourquoi c'est important pour toi de réaliser ce potentiel rêve Alors là, en, en cette session-là, cette conférence, -session, on ne va pas forcément pouvoir repartir avec un rêve précis que tu vas poursuivre pour les dix prochaines années de ta vie. Mais tu repars avec cette méthodologie qui est qu'est-ce qui me ferait plaisir, qui me ferait sortir de ma zone de confort pour apporter de l'aide la, de et en même temps euh, bah, que j'aurais peur de faire mais si je le faisais je serais tellement heureuse et fière de moi mmh. ouais c'est le côté euh, bah, m'amuser prendre plaisir et euh, le bénéfice derrière c'est de, de me lâcher en fait d'arrêter mmh. <rire> ce côté perfectionniste qui veut être sérieux mmh. discret <rire> et de pouvoir juste exister, être moi-même avec mon côté d'humour. Mm. Ça plairait à ton mari et tes enfants de, le de faire ces vidéos ou pas, tu penses euh, ben, Alors après, euh, si je leur dis c'est pour mille parents, on va diffuser, euh, ça, je ne sais pas, mais euh, <rire> je pense que ça leur plairait de s'amuser, de, euh, ouais, de, de, de, de faire ça. Oui, je pense que de le faire, oui, ça, ça leur plairait. Mm. Okay. Et tu en penses quoi de peut-être commencer à le tourner, à faire une vraie vidéo, et puis après libre à toi et à ta famille d'accepter de, de la diffuser, mais au moins la vidéo est là. Est-ce que c'est quelque chose ouais. qui peut t'aider dans la démarche que tu m'as présentée en début de session, ou est-ce que tu vois autre chose qui pourrait être plus impactant Non, je pense que ça, ce serait bien, parce que euh, déjà ça va me... Ouais, ça va me permettre de mettre euh, bah, des idées concrètes. Enfin, ouais, c'est encore ma tête qui parle, mais <rire> de mettre mmh. en mouvement, tu vois, et puis de faire avec eux et de m'amuser avec eux, et puis de prendre plaisir, et puis de rigoler de nos situations euh, les plus euh, celles qu'on mmh. veut cacher sur le tapis, tu vois. <rire> mmh. ouais. Parce que euh, tu vois, cette idée de, de briller, d'accepter euh, d'avoir les, les projecteurs sur soi, euh, l'idée c'est pas non plus de de te forcer à, à aller dans un autre extrême, de faire quelque chose qui ne te ressemble pas. Euh, oui. Ta volonté de mettre en avant les autres en soi n'est pas mauvaise, c'est une histoire de proportion. Est-ce que tu mets les autres en avant pour te cacher ou est-ce que tu mets les autres en avant parce qu'en en fait, ils ont de la valeur et que tu as envie de, de te mettre en valeur à leur côté Donc si c'est ça, oui. c'est oui. top et peut-être que le faire avec la famille, c'est-à-dire mettre en valeur... Euh, la famille, les idées, toi, mais tu n'as peut-être pas envie de faire un one-woman show et c'est OK. Mmh. Oui, ouais, je pense qu'en fait, je suis bien avec les autres aussi euh, dans ce genre de choses. Mmh. Voilà. Okay. Donc Ce que je te propose pour terminer, c'est euh, de peut-être planifier une réunion de 15-20 minutes avec ta famille pour échanger sur cette idée, pour brainstormer. Et puis, euh, à la fin de cette réunion, vous décidez si vous la faites cette vidéo ou pas. Si vous la faites, bah forcément tu auras l'occasion d'assumer qui tu es dans un cadre sécurisant, et je pense que ça peut être une très bonne première étape pour potentiellement un jour faire one woman show. Pourquoi pas Tu vois, tu connais les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Tu sais, il y a un, y a un oui. spectacle. Oui, ben, on avait été le voir avec euh, mon mari. <rire> okay, bah, peut-être que en faisant ça, ça peut faire naître l'idée de tiens, j'ai peut-être envie de faire un one-woman show un jour ou pas mais au moins ça t'amène vers ça ok <rire> <rire> pourquoi pas <rire> tu me tiens au courant de ce que donnera cette réunion ouais, ouais, ouais okay, ça peut être autour d'un repas hein, juste dire voilà aujourd'hui on va parler de ça si ça vous va et, et tu prends un stylo et un papier ouais, ouais, ouais ça marche Florence, je te souhaite le meilleur. Tu me tiens au courant. Et puis, hâte euh, d'échanger avec toi. Euh, Est-ce que tu veux apporter une conclusion à cette session bah, Juste de te remercier. Et, euh, et oui, je te tiens au courant sur bah, à la fois l'échange avec euh, ma famille et puis, euh, ouais, et puis je prends date avec, euh, avec mon père. <rire> Merci euh, pour, pour ouais, tout ce que tu as donné durant cette session et ton partage. Je te dis à très bientôt. Merci à bientôt Linguen. Ciao, ciao Florence. Ciao.